Je me suis rendu en fait sur Google, j'ai tapé traître et j'ai trouvé deux définitions donc de l'adjectif euh, qui m'ont paru donc assez, assez explicites justement. Un traître en fait euh, c'est un déloyal, c'est un félon, c'est un infidèle, c'est une personne qui trahit ou qui est capable de trahir. Et la deuxième chose, euh, la deuxième donc, approche donc, de ce terme de traître c'est euh, qui est nuisible sans le paraître, sans que l'on s'en doute. Et en fait, euh, en fait, nous, en fait, en Afrique, et surtout nous, comme le Thénois, nous révérons en fait des traîtres. Nous avons toujours révéré des traîtres. Nous avons toujours eu pour héros, en fait, des traîtres. Et c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré, parce qu'à chaque fois, je me, suis plongé, je me suis plongé un temps soit peu. Donc, sur les personnages historiques, factices qu'on nous avait créés, je me suis rendu rapidement compte, justement, de ce que c'était. C'était des personnes sans aucune épaisseur. C'était des sous-préfets, donc, de l'administration coloniale. C'était des sous c'était des gens qui étaient soutenus justement par, entre guillemets, leurs ennemis, par ceux qui leur avaient accordé donc l'indépendance. C'était des gens qui travaillaient justement pour la France ou pour l'Angleterre. Et il ne suffisait pas, il suffisait de, de s'y deux secondes en fait pour se rendre compte très rapidement en fait que leur histoire même finalement n'avait été écrite que par la France. C'était des gens qui n'étaient rien et qui du jour au lendemain justement sont devenus quelque chose. qui Du jour au lendemain sont devenus présidents de la République. Et en fait, l'histoire, en fait, des présidents africains, juste après l'indépendance, c'est juste euh, à vomir. C'est juste à vomir de dégueulasserie, parce que on nous a vendu, justement, euh, et c'est ça, en fait, qui me tue, en fait, avec le peuple noir. C'est notre aveuglement, c'est notre bêtise collective. On nous a forgé, en fait, des héros qui étaient des merdes. Et ça ne m'étonne pas que nous ayons fini, justement, en grandissant dans ce genre de culture, justement, où, en fait, des traîtres sont des héros, vous finissez, finalement, par accepter tout et n'importe quoi, par accepter la corruption et par révéler la corruption, par révéler en fait tout ce qui est faux, par révéler tout ce qui est court circuit, par révéler tout ce qui est raccourci. C'est pour ça qu'on est assis à fond justement dans tout ce qui est insistant, dans tout ce qui est parasitisme social, dans tout ce qui est vol, dans tout ce qui est fémania. En fait, tout ce qui est négatif en fait nous va. Tout ce qui est négatif nous va parce que nos symboles en fait de réussite, nos symboles en fait de historique, nos figures historiques en fait euh, sont des merdes. Il y en a très peu qui sont dignes, vraiment dignes, en fait, d'être respectés. Et d'ailleurs, ceux-là sont tous morts très très rapidement parce que évidemment euh, il n'y a pas de place, en fait, au sommet, au Panthéon, justement, pour des hommes valeureux, vous l'aurez compris. Et, et donc, nous, en fait, nos figures, en fait, et on nous a ça, hein, on nous a, euh, je dirais pas lobotomisés, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a tellement conditionnés à nous vantant, justement, des traîtres, comme des personnes dignes euh, que euh, finalement nous avons fini par, euh, par accepter l'inacceptable on a été conditionné, on a été moulé à être ce qu'on est et je dis ça sans vouloir me planicher ou sans vouloir dire oui les autres, les autres je dis c'est normal, Je dis le pays protège les intérêts, la France protège ses intérêts et si en face d'elle elle avait des chrétiens qui étaient prêts à tout accepter justement pour pouvoir euh, pour pouvoir donc vivre dans le confort et ben c'est notre malheur à nous donc ce n'est pas dans une attitude en fait de pleurnichéry mais c'est dans un constat tout simplement d'une politique qui a très très bien marché tous nos héros de l'indépendance je suis peut-être très large, mais à part Patrice Lumumba, Thomas Sankara euh, et deux trois figures en fait de pays euh, pas très grands d'Afrique euh, qui ont été évidemment exécutés ou qui ont été donc renversés donc, par des par les coups d'état euh, formatés donc, depuis Paris Grosso Merdo euh, l'essentiel en fait des personnages historiques africains en fait euh, sont, des, sont, des traîtres, sont des traîtres et euh, j'avais envie de, de vous parler en fait de tous ces personnages de manière détaillée mais ça fait des vidéos beaucoup trop longues, donc ça, ça sera l'objet d'autres séries plus tard on y reviendra évidemment, on fera une série donc, historique et ça sera bien parce que je vais pouvoir donc me consacrer à cela et aller chercher donc, des informations, euh, lire et vraiment euh, décortiquer chaque personnage donc, historique pour être vraiment euh, clair là dessus même si j'ai mes, mes idées donc, euh, par rapport donc, à ces personnages que nous avons des gens comme Senghor Senghor euh, c'est le modèle même du traître en fait je ne sais pas, je veux juste vous dire une chose, si vous prenez le, juste la peine de vous rendre compte d'une chose si <rire> c'est comme si vous alliez en fait, vous savez les, les, les présidents et les personnages, donc les héros africains euh, si on les transposait dans une histoire européenne, ce serait exactement comme si euh, vous aviez euh, en Allemagne, euh, puisque l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale, donc ce serait comme si en Allemagne vous aviez en fait euh, des, statues et, euh, des statues de De Gaulle, des statues de, de Churchill, ouais, euh, des rues en fait dédiées donc à Churchill, à De Gaulle, euh, partout en Allemagne en fait. C'est exactement le même acabit en fait, pour nous. Ça n'a strictement aucun sens. La vérité, c'est que euh, nous, en Afrique, nos indépendants nous ont été donnés et, de, et des fonctionnaires, comme je dis toujours, des sous ont été régis donc, au rang de président, justement, pour pouvoir bien nous la mettre. Et cette politique était calquée avec, en fait, sur le modèle anglais, parce que les anglais ils ont toujours été beaucoup plus inspirés donc, dans la géopolitique, la France. Ouais, avant, la France en fait, se battait justement pour civiliser les populations. Et réellement, elle était convaincue en fait, de sa bêtise. Ouais. Et donc, lorsqu'elle euh, allait en Afrique pour exporter donc, sa démocratie, ou je ne sais pas quelle autre tartufferie, elle y allait avec toute son administration. Il y avait donc, euh, donc une administration coloniale euh, dans le pays. Et il, il se battait justement pour... Euh, pour essayer, entre guillemets, donc de, de, vivre, donc de faire vivre donc, les populations locales donc, à l'occidentale. Manière de parler, ça, je vous le dis comme ça, je le brosse très grossièrement. Mais ils avaient une approche beaucoup plus directe, ils allaient directement donc, dans le pays avec leurs troupes, avec leur armée avec leurs hôpitaux, ils construisaient les dispensaires des hôpitaux, bref, ils arrivaient donc, véritablement avec l'administration administration, ils dépensaient de l'argent sur place. Les anglais avaient une méthode beaucoup plus indirecte. Les anglais, une fois qu'ils vous avaient donc soumis, une fois qu'ils avaient colonisé, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils élevaient en fait des traîtres, euh, à leur propre pays évidemment qu'ils mettaient donc à ces postes donc d'administration des gestions donc on va dire au jour le jour ils avaient deux trois euh, responsables anglais justement histoire de tenir un tout petit peu là, les troupes sur place Grosso modo et Grosso modo l'essentiel de leurs troupes l'essentiel de leur administration restait en Angleterre et donc le pays était administré euh, par entre guillemets donc on va dire des chefs de plantation et euh, qui étaient donc les locaux qui étaient eux-mêmes en fait chaperonnés donc pas des pas des on va dire, pas des administrateurs donc, anglais et euh, tout ça remontait donc en Angleterre directement c'était directement en Angleterre donc ils n'avaient pas besoin de venir donc avec tout un bataillon de personnes avec des milliers des milliers de personnes pour construire des routes des habitations bref ils avaient compris exactement comment les choses marchaient de manière donc efficace et eux tout ce qu'ils faisaient c'est juste ressusciter donc le pays et de laisser donc faire le sale boulot donc par les traîtres et ensuite en Angleterre donc de, de faire venir donc euh, les ordres, de faire tomber donc les ordres directement en Angleterre. Donc c'était une administration, une gestion beaucoup plus indirecte en fait de la chose une gestion beaucoup moins coûteuse, beaucoup moins onéreuse en fait pour les, beaucoup moins voilà, coûteuse en fait pour l'administration anglaise, pour le pays. La France était totalement différente. Et donc la France évidemment s'est rendu compte que ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas marcher. Et donc dans les années 60, c'est dit tiens, il va falloir qu'on accorde l'indépendance donc à ces créateurs, hein. parce que évidemment avec euh, avec la deuxième guerre mondiale, avec le soulèvement, donc en Algérie, en Indochine et tout ça, les mecs sont rendus compte qu'il y avait véritablement, avec le, la, le communisme, ils sont tous rendus compte finalement qu'il y avait euh, des consciences qui étaient en train de s'élever et qu'on ne pouvait plus continuer donc à gérer donc, le monde de cette manière. Et donc ils ont dit on va faire quoi C'est ce qu'ils ont mis en place, c'est euh, ce qu'on appelle donc, les indépendances. Et donc euh, subitement en quatre ans, grosso modo, euh, quasiment tous les pays d'Afrique ont été indépendants. Vous voyez Dans les années, euh, on va dire de 59 à 63, grosso modo, l'essentiel des pays étaient tous indépendants. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exactement le euh, reproduit en fait, le modèle anglais. C'est-à-dire qu'ils ont mis en fait des sous en fait des chefs de plantation, des contre-maîtres en fait, euh, locaux euh, pour euh, gérer... Donc, euh, l'activité donc au jour au jour pour gérer donc l'exploitation euh, de ces pays et, euh, le, et donc le, pour remonter donc tout, euh, tous les fonds, tous les biens, toutes les cultures, euh, toutes les, les, fait, tous les biens naturels, toutes les matières premières en fait euh, voilà, pour contrôler tout ça au jour le jour vous avez donc une administration donc locale donc c'est vos présidents, c'est vos, vos héros en fait de, de la, des indépendances qui remontait, en fait, grosso modo, donc, euh, tout sera, donc directement à Paris. Donc, euh, en fait, les indépendances non, ne sont, en fait, qu'une très euh, manière beaucoup plus raffinée, en fait, de, de, de dominer, en fait, et donc de coloniser, donc, l'Afrique. C'est ce qu'on appelle, donc, le, la néocolonisation. Pour ceux qui ont fait les études, donc, euh, en Afrique, ils savent exactement de quoi je parle. Et donc, c'est ça, et c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça n'a pas changé, et ça ne changera pas euh, d'ici tôt, tant qu'on n'a pas pris conscience de cela. Et, et donc on est donc resté donc, avec tous ces soufifs. C'est pour ça que je vous dis donc, que tous nos héros en fait, sont des merdes. Et c'est pour ça que je vous dis euh, tout ce qui est indépendant des années 60, des années 60 si ces mecs ils ne sont pas morts, s'ils n'ont pas été en prison, s'ils n'ont pas été renversés, donc pas un coup d'état, ce n'étaient pas des héros, c'était des merdes. Voilà, grosso modo ce que vous devez penser en fait, euh, les présidents que vous chérissez tant. Euh, au Cameroun, pour ma part par exemple, les Aïdjo et tout ça, c'était des, des soufifs. Pour le Bia et tout ça, c'est des soufifs. Euh, euh, au Gabon vous avez des gens comme Léon bas justement, c'est des soufifs ouais. Léon Bas, euh, ou, ou je sais pas, il y a quoi d'autre les, les Senghor par exemple Senghor c'était un ministre français ouais. c'est un soufif c'est la quintessence même du soufif en fait c'est un soufif de salon, c'est un nègre de salon qu'un Senghor en fait il faudrait cracher sur ce genre de merdasse c'est pour ça à chaque fois que j'entends parler de Sengor, je, je crache directement parce que c'est de la merde il y a cinq ans de la mer, euh, vous prenez tout. Je dis il n'y en a pas un pour sauver l'autre quoi. C'est tous en fait des merdes. Au fait c'est la quintessence même en fait de, de la soumission C'est la quintessence même du traître. Je conseille en fait aux gens de lire euh, l'excellent livre de Tatia. Ça ne me vient pas la maintenant, mais c'est l'histoire du Camoun. C'est un petit pas un, un gros pavé. Euh, ça me reviendra, Je, je, je, je marquerai donc, la référence. C'est l'histoire du Camoun avec euh, Ruben Oumignobé et la mort, donc l'UPC, comment est-ce qu'on a dynamité la guerre du Cameroun, la guerre au blé du Cameroun avec Tatia, euh, c'est écrit avec euh, voilà, un historien camerounais et deux historiens français, et ça revient donc, sur la guerre méconnue au Cameroun, euh, et comment justement, euh, euh, comment justement, en fait, on a déposé, cédé en fait le Cameroun, et on a battu, combattu justement la résistance camerounaise, et les personnes qui réellement voulaient l'indépendance, à savoir l'UPC, c'est très très passionnant. Il faudrait que je m'y replonge là, mais je ne m'appelle pas les noms, mais je, je mettrai la référence donc, dans la description pour ceux qui ça intéresse. Et vous verrez là dedans justement le rôle qu'a joué donc Félix au euh, fouette qui était... Euh, vous savez, dans le film de Django and Chain, en fait, il y a le Samuel L. Jackson qui joue le, le nègre de salon, le, le nègre de, de service, quoi. C'est exa exactement le rôle qu'il faudrait dédier donc à Félix au fouette C'est Samuel L. Jackson dans Django and Chain. C'est de la merdasse, c'est le pire traître qu'il puisse avoir en Afrique. C'est le félon de base, c'est vraiment le félon de base, mais c'est des gens qui sont toujours révélés dans leur pays. Ouais. Comment peut-on. J'ai dit, il y a quelque chose, y a, comment ils disent là, les psychologues, je crois, mais c'est une dissonance cognitive en fait. cest à il y a quelque chose qui, qui ne tourne pas rond. Un, un héros, c'est forcément quelqu'un qui fait des choses positives pour son pays. Comme je vous dit, il ne trahit pas les siens. Et nos héros sont les traîtres, ce sont les merdes, ce sont des gens qui ont toujours donc, suivi donc, l'administration française. Et le drame dans tout ça, c'est que nous le savons. Moi j'ai fait des études au Cameroun et on nous expliquait ce ça, tout petit. Mais on voulait qu'on les salue, on voulait qu'on les chante. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ça. Parce que je n'arrivais pas intuitivement à comprendre comment quelque chose qui devait être quelqu'un de. Je vois quelqu'un qui se bat pour les siens, quelqu'un qui se bat ne devrait pas collaborer entre guillemets avec euh, les personnes justement qui veulent l'anéantir, et bien mm -hmm. nous c'était notre cas. Et donc d'un côté on vous racontait cette histoire, où on vous expliquait clairement que ces gens en fait euh, avaient été placés par l'administration française et de l'autre côté on vous disait mais ces gens sont des héros de la nation, il faut les revirer, il faut les chanter euh, ce sont nos pères, donc il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent là dedans et ce qui fait que nous on a tous grandi dans ce genre de conneries quand vous avez absorbé ce genre de, de, de casse-tête pendant 50 ans, vous finissez comme je dis, par accepter euh, l'inacceptable et c'est comme ça que oui on tolère des choses comme la fémania tous nos modèles en fait, euh, les modèles en fait négatifs ne nous choquent pas. Tant que le mec il a de l'argent, on s'en fout de savoir comment il gagne son argent. C'est comme ça que nous sommes en Afrique. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens des valeurs. Tant que vous gagnez de l'argent, on s'en fout de ça bien. ok Tant qu'un prêtre qui vient, vous savez, les faux prophètes à la con, Okay. Tant que le, le mec qui fait, je ne sais pas, il crée un dispensaire, un dispensaire pour soigner les femmes, ou bien, vous savez, pour les femmes enceintes, ou, ou bien il crée une église à la con, il fait deux, trois activités caricatives, caricatives, euh, cari, caricatives excusez-moi, euh, ça passe, on s'en fout. Okay. Euh, le fond, euh, comment dire ça, euh, la fin justifie les moyens, entre guillemets, et c'est pathétique d'en arriver là. Et c'est cette mentalité que nous avons. Que nous avons. Oui. on ne se choque pas on, se, on ne se choque plus oui. on a des gens comme euh, Barbo aujourd'hui qui est euh, donc au, TPU, au TPI excusez moi donc, euh, en Hollande, tout le monde sait que c'est de la merde -asse. tout le monde sait justement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout le monde sait que c'est pas juste que ce Barbo qui n'a rien fait finalement parce qu'on lui avait dit, on nous avait expliqué qu'il était en commettre un génocide en Côte d'Ivoire et tout le monde sait que celui qui est placé là aujourd'hui il a été placé là par le FMI, par ses amis du FMI par la France et par tous ses collègues tout le monde au courant de ça mais évidemment, Babo se retrouve dans le côté pays à la haine depuis, je sais pas, peut-être 10 ou 12 ans. On ne sait pas ce qu'il y a à de lui, mais on ne se plaint pas. Ça ne nous choque pas, tout le monde ira avec Ouattara. Pourquoi Parce que Ouattara est le celui qui gagne. C'est comme ça qu'on est en Afrique. On a été biberonné à cette mentalité de traîtrise. Ce qui fait que les traîtres ne nous choquent pas. On s'accommode en fait des choses qui ne sont pas acceptables. C'est quelque chose qui ne passait jamais en France. Vous voyez C'est comme si aujourd'hui en France, on avait des gens qui me disaient « Oui, mais vous savez quoi, Pétain finalement c'est bon. » chantons des louanges de pétain et les gens des statues donc à pétain, euh, rebaptisons des rues à pétain. Les gens disaient, mais vous êtes malade ou quoi Ce mec il a collaboré, ça ne passerait pas. Mais enfin nous en Afrique, on a fait des, oh, des pétains. C'est ça l'image en fait qu'il faut avoir de nous. Les que les mecs, des sous-merdes en fait, comme les Cengans euh, qui ont été des ministres français et, et qui, ont, qui ont milité quasiment pour que euh, je crois la, la, la France, euh, que la France demeure en Afrique et qui sont toute leur vie battus justement pour être les colonies donc de la France. Ben bah, ces gens en fait nous sont chantés aujourd'hui comme des héros alors que c'est clairement des sous-merdes. Je dis ça n'a pas de sens que ces gens soient des héros. C'est plutôt des personnes que ces personnes, euh, ce sont les personnes qui ont été tuées par ces personnes, par ces, ces pseudo-présidents africains. Par ses gouverneurs et par ses souf soufis, en fait, euh, ce sont ces personnes qui sont réellement des héros. Ouais. C'est pas euh, Oufouet de Boigny. Oufouet de Boigny, c'est de la merde. Oufouet de Boigny, c'est de la merde. Oufouet faites Boigny, c'est de l'aval, en fait. C'est ça. Le parallèle, que, le parallèle que je préfère Vous de Boigny. Mais euh, nous, on, on s'en passe, je ne sais pas. Je, je n'arrive pas à expliquer ce comportement. Ce qui fait que nous, en fait, tout ce qui est négatif, nous, ça va. Ok. La fin justifie les moyens. Vous avez gagné les élections, tout le monde avec vous. Vous avez de l'argent, tout le monde est avec vous. On s'en fout de savoir comment on fait pour gagner votre argent. Le plus important, c'est que vous ayez de l'argent. Et le prochain qui viendra, on le suivra. On a perdu notre esprit. Et depuis euh, notre enfance, on a été conditionné, on a été larvé. Et pas spécialement par les Blancs, mais même par nos propres cultures, par nos propres politiciens. D'ailleurs, de toute façon, c'est normal. Parce que ces personnes, évidemment, euh, sont toujours là. Paul Biya, il est toujours là. Après, je ne sais pas, 35, 40 ans, il est toujours là. Les mecs qui ont été là en l'indépendance, c'est les mecs qui ont connu De Gaulle. Aujourd'hui, ils sont encore là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, nos héros. Et donc, on s'en contente. Et on se contente, en fait, de ces modèles négatifs. Et les vrais héros, les personnes qui ont été tuées pour cela, Ruben Ougnobel, euh, par exemple, qui étaient été dans lui, par contre, on n'en parle jamais. Voyez on oublie, on le gomme des mémoires. En... L'UPC, je ne sais même pas si les gens savent encore au Cameroun ce que c'est que l'UPC aujourd'hui. On gomme tous ces personnages, tous ces références des mémoires. Et on ne conserve, en fait, que des merdes. Euh, aimé Césaire, jamais eu de respect pour ce mec, c'était à son niveau, c'était une sorte de sous-préfet sous des, des, des Antilles en fait en France. Il a été député pendant je sais pas 40 ans, c'est ridicule quoi. Je lui ai dit, quand tu as envie d'indépendance, tu, tu prends l'indépendance, tu, tu la fais à la Toussaint-Louverture quoi. Vous voyez, on ne, on ne mettra jamais Toussaint-Louverture au Panthéon à Paris. C'est d'ailleurs ça l'ultime preuve justement de la collaboration de tous ces traîtres. C'est que finalement, ça, ça me fait marrer aujourd'hui, c'est que vous avez des, des ces gens qui sont salués, euh, je crois à Senghor il était à l'académie française, vous voyez, il y a des trucs à la con, je ne sais pas s'il y a une seule personne qui a à lui en ce livre de moi non, Aimé Césaire, il paraît qu'il était député français, qu'est-ce qu'il a fait pour l'indépendance des Antilles Rien, il a, été député pendant, il a été député au maire pendant 50 ou 60 ans quand vous regardez le CV des mecs qui ont résisté dans leur propre pays, des, je dis, des figures en fait de résistance, des figures en fait d'indépendance, des figures en fait de de, de, de, de rébellion donc à l'autorité centrale entre guillemets, euh, c'est pas du tout des fonctionnaires, des mecs qui ont été préfets pendant 60 ans ou je sais pas qui a été maire pendant 50-60 ans, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a strictement aucun sens quoi. Je dis euh, si Castro avait été, euh, je sais pas, euh, préfet euh, de, de, de, de Batista pendant 60 ans pour, pour, pour finir par devenir donc Ça, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait strictement aucun sens. Mais nous, nous acceptons ces gens. Et l'autre figure qu'il va falloir débunker aussi, à mon avis, euh, en fait débunker, je ne sais pas si ça existe le bon, mot, en fait, l'autre figure qui va, l'autre statue qu'il va falloir euh, démonter et j'espère qu'il y aura des gens qui ont des couilles en fait pour le faire parce que moi, malheureusement, je n'ai pas la culture, je ne suis pas historien mais j'ai vu cycler beaucoup de choses sur internet, sur Nelson Mandela et je me dis, ce mec, euh, je ne l'ai jamais senti et là, sur le coup, je le sens de moins en moins et plus les choses avancent et de moins en moins, je le sens, quoi Mandela, c'est la conscience européenne, en fait il y a une telle propagande qui a été faite euh, fait, en fait, sur ce mec, en fait c'est devenu le grand père idéal en fait, du monde entier Mandela, c'est hallucinant, quoi c'est hallucinant en fait, euh, parce qu'il y a des grosses zones gros d'ombre en fait sur Mandela. Il y a beaucoup de gens qui se disent en fait que Mandela est sorti de prison pour devenir président. Ce qui est absolument faux. Pour ceux qui ont un tout petit peu connaissance en fait de l'histoire de ce monsieur, vous saurez exactement qu'il a été libéré. il a été libéré. Enfin, il, a été, il a été mis en résidence surveillée avant, euh, avant justement la fin de l'apartheid. Et donc il était dans une putain de villa. Il était dans une belle villa où il pouvait recevoir ses amis. Et guillemets, on disait qu'il était en prison. Je ne dis pas qu'il a fait les 27 ans dans cette bête villa, Mais au bout d'un certain moment, je ne sais pas si c'est deux ou trois ans avant la, la fin, lorsque justement le patronat négociait justement avec euh, l'ANC, je crois pendant un ou deux ans, en fait, il a été placé donc, en résidence suivi dans une superbe villa hein, où il était pratiquement libre, il était dans le luxe le plus total. Et lui, en fait, lorsqu'il sort de là, après avoir dit non, je vais libérer mon peuple, on veut la liberté pour les nôtres, ben, qu'est-ce qu'il fait Et ben, il s'est aplati il a négocié donc avec les boas Mandela c'est le héros des boas c'est le héros en fait des blancs d'Afrique du Sud parce que si ça avait été ailleurs en fait les choses se seraient terminées dans le sang okay? alors ils ont lancé cette connerie en fait de... comment ils appelaient leur merde là commission vérité euh, réconciliation ce qui est de la merde en fait vous, en fait, vous avez des bourreaux en fait qui viennent... Euh, on lui dit non on t'absout de tout, la seule chose qui faut juste que tu viennes, tu t'asseilles et que tu dises en fait toutes les genre de merde que tu as pu faire donc au autre. Une fois que tu as raconté toutes les merdes que tu as pu faire en autre, tous les meurtres que tu as pu commettre, toutes les humiliations que tu as pu nous faire subir pendant 30, 40, 50, 100 ans, je ne sais rien, et bien c'est bon, tu es absout, tu es libre, tu peux recommencer ta vie. Voilà, et on nous a sorti euh, ce beau roman historique, La Nation Arc-en-Ciel. Quel sera l'héritage de Nelson Mandela quelle est la position des noirs en fait aujourd'hui en Afrique du Sud Je sais, on va me sortir deux, trois anarchistes. Oui, il y a la discrimination positive, mais on s'en bat les couilles. Le réel pouvoir en Afrique du Sud, il est possédé par qui Comment est-ce que lorsque tu deviens président d'Afrique de du Sud, tu euh, ne venges pas, et je le dis bien à dessein, tu ne venges pas les personnes qui ont fait assassiner tes compatriotes, tes frères d'armes quand ils étaient dans la lutte hein Mandela, c'est un personnage très ambigu. Je, je sais que je ne vais pas m'attirer les sympathies en lui disant, mais je dis ce mec, pour moi, il a la. C'est pas un héros pour moi. J'ai des gros doutes sur ce personnage. Il est très, il est très obscur. Il y, a, il y a un truc qui ne sent pas bon dans le, le monde Mandela. Euh, pour moi, c'est pas un héros de noir. C'est un type qui a collaboré jusqu'à la fin. Enfin, qui a, je pense qu'au début, il était réellement vaillant. Je pense qu'au début, c'était véritablement un héros. Il a été en prison. La prison a dû le briser. Et je ne vous dis pas que si j'avais fait 27 ans de prison, je ne ferais pas le même cheminement que lui. Voilà. Ouais. Mais je, je refuse, en fait, de, de, de, de ma genou en fait devant la stature qu'on essaie de nouveau, devant le roman qu'on essaie de nouveau. Je sais pas, ce mec, qui pourrait avoir 10 prix, prix Nobel, quoi, aujourd'hui. Il est tellement aimé par les blancs, c'est d'ailleurs tellement bizarre. Mandela, c'est le grand père idéal. Il adore, quoi. C'est l'oncle Tom, Mandela. C'est ce que je pense foncièrement. Parce que lui, lorsqu'il a été placé dans sa villa pour pouvoir négocier, il était seul avec sa piscine, avec son jardin, avec de la bonne bouffe. Pendant que ses collègues de la lutte, eux, ils étaient véritablement en prison en train de casser les cailloux, des pierres. À Rhode Island, lui, il était bien. Qu'est-ce qu'on lui a vendu, justement, dans cette villa On l'a mis dans les meilleures conditions, comme on fait toujours avec nos dirigeants africains. On vous donne des patates, on vous donne des, des arachides et on vous encule profondément derrière. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il a négocié, justement, avec euh, euh, Frédéric Leclerc, justement, pour euh, accepter, et qu'il a très mal négocié, justement, avec Frédéric Leclerc pour voilà que c'était des merdes à série comme les commissions vérité euh, réconciliation les chars de merde qu'on n'a jamais vu nulle part dans le monde vous imaginez euh, si à la fin de la deuxième guerre mondiale on avait dit euh, vous savez quoi uh, von einstein euh, Goebbels, les euh, gars vous savez quoi c'est simple ok on vous passe tout si vous venez vous asseoir en face de nous et si vous nous racontez en fait euh, ce que vous avez fait en fait euh à la, au monde entier, euh, tout ce que, tous les gens que vous avez envoyés euh, à la mort certaine tout ce que vous avez fait au, au peuple allemand, tout ce que vous avez fait au peuple français et tous les autres. Vous nous racontez toutes les stratagèmes, en fait, euh, euh, machiavéliques que vous avez eues, donc avec votre pote euh, Hitler et ensuite, euh, évidemment, vous rentrez chez vous, vous êtes, euh, vous êtes absous. C'est ça, la commission donc, Vérité Réconciliation. Le bourreau vient s'asseoir en face de ses victimes et il a dit, il a raconte ce qu'il a fait, ensuite il se lève, il s'en va il est admissé. Et demain, ils peuvent venir t'enculer tranquillement. C'est toujours les blancs qui possèdent les richesses en Afrique. C'est toujours les blancs qui possèdent les... en Afrique du Sud. C'est toujours les blancs qui possèdent les terres en Afrique. Hein? Rien n'a changé. Hein? Néocolonisation. Et on a soutenu tout ça et on vous a bâti des héros. Des héros de merde. Comme on a toujours fait donc, avec nous, avec nos indépendances. Est -ce pas? Et on a fait marcher la planète entière avec cette connerie en fait d'apartheid. De, de okay? Et il faut toujours se plonger dans l'histoire. Il toujours s'intéresser à l'histoire de près et une fois que vous arrivez, vous approchez tous ces personnages historiques de près, tous ces personnages historiques africains, vous rendez compte que ça pue la merde. Si ça pue de la merde, mon gars, il y a quelque chose, c'est de la merde. Et Nelson Mandela pour moi n'est pas un héros, des gros doutes, des très très très gros doutes avec ce genre de, ce genre de personnage. Évidemment, je ne jamais sa statue. ça c'est une réalité, donc je ne veux pas, je sais que c'est, fois j'entends dire les critiques, mais qui es-tu Et puis why not Non, mais héros c'est entier. Un héros. C'est un mec qui se bat du début à la fin. C'est ça qui fait justement la préciosité d'un héros. C'est quelqu'un qui donne réellement sa vie pour les siens. Patrice Lumumba, c'est un héros. Thomas Sankara, c'est un héros. Ouais. Nelson Mandela, non. Nelson Mandela, non. J'ai des, des gros, gros, gros doutes. Des très, très gros doutes. Donc, sur ce temps, on ne fait pas des amnisties aux tueur On ne fait pas des commissions. Euh, Vérité, euh, je sais pas quoi, réconciliation, quand pendant 200, 300 ans, justement, on l'as mis dans l'anus. Non, tu reprends les choses et tu remets les, tu remets les choses en place. Tu remets l'institution. Je ne demande pas de faire de l'épuration, mais tu redistribues les cartes et tu fais comprendre à beau que les mecs, les temps ont changé. Vous allez en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, c'est un pays clivé. Il y a les blancs et puis il y a les noirs. Et ceux qui ont réellement le pouvoir en Afrique du Sud, c'est toujours les blancs. Rien n'a changé. Évidemment, vous allez voir 2-3 blancs qui traînent dans la rue. Dans les reportages, on les voit et on les plan, évidemment. Mais foncièrement, rien n'a changé. Quel est l'héritage, en fait, de Nelson Mandela, aujourd'hui en Afrique Regardez ce beau roman qu'on nous a raconté donc, avec Mandela. Qu'est-ce qu'il a réellement fait pour le peuple noir africain Je dis pour euh, pas africain, sud-africain, parce que Mandela, il est sud-africain, il n'est pas, pas besoin. Je dis il suivait les intérêts donc, de son pays, l'Afrique du Sud, il n'est pas présent de l'Afrique. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a réellement fait pour le peuple noir sud-africain C'est quoi à part de dire, oui, euh, la pacte on arrête, euh, aujourd'hui, vous êtes libre. Les Noirs, vous avez le droit de vote. Qu'est-ce qu'on a à foutre du droit de vote lorsqu'on ne mange pas Quel est l'héritage de Nelson Mandela Qu'est-ce qui, que, qu qui survivra de Nelson Mandela, concrètement Qui peut me dire euh, ce qu'il a fait, concrètement, pour euh, les Noirs d'Afrique du Sud Sortons des émotions, sortons en fait de ces héros factices qu'on nous a construits. Et regardons la réalité en face. On a toujours adoré ce genre de merdas. et on nous a toujours... Contrôler avec ce genre de merdas. Lorsque vous érigez des traîtres comme héros, ne vous étonnez pas justement d'apprécier des voleurs, des bandits, des fémans, des tueurs, des dictateurs et toutes sortes de choses. On ne peut pas avoir des héros négatifs, ça ne marche pas. Surtout pour un pays. Un pays doit se bâtir donc sur des personnages positifs. Okay? Pas sur des vendus, pas sur des gens qui ont bradé leur pays. Félix Souboufet-Bouani. Léomba. Léomba, c'est le premier président en fait de. de du Gabon, et ce crétin, en fait, c'est le seul mec qui, je crois, il avait rêvé, je crois, il souhaitait, il avait obligé, je crois, De Gaulle, euh, enfin, il voulait obliger De Gaulle à ce que euh, le Gabon soit, en fait, un département français. <rire> Quand, <rire> Seigneur, Dieu, qu'est-ce qu'on est bête, Seigneur, Dieu. Ouais. Léon bas en fait, voulait, euh, il voulait absolument que le, Baro, le, le Gabon soit, en fait, euh, un département français. Il a milité pour ça. Et lorsque, évidemment, il y a eu un coup d'état au Gabon, je crois, euh, finalement, euh, la France a envoyé des troupes sur place, comme d'habitude, évidemment, France-Afrique. Hein. Et euh, on a rétabli donc les Hauts-Bas. Malheureusement, ce crétin, il est tombé malade. Et qu'est-ce qui s'est passé La France a dit, tiens, il y a un petit jeune homme là qui a faim, s'appelle Mbongo. Il paraît bien, il va pouvoir protéger nos intérêts. Et donc ils ont, ils ont mis Mbongo en orbite. Et euh, Bon ouais, il est resté donc plus dans le Gabon, euh, je ne sais pas combien d'années. Voilà, c'est le héros gabonais. Lorsqu'il est mort, évidemment, tout le monde est allé. Je suis né donc sur sa tombe. C'était le grand maestro donc en Afrique. Non, non, c'était le, euh, c'était le sous-préfet en fait du Gabon. Voilà. Lorsque le sous-préfet du Gabon est mort, évidemment, euh, l'administration française s'est déplacée. C'est ça nos héros. C'est ça nos héros. Ce sont des vendus. Et je dis ça aux petits, euh, petits blancs euh, qui vont se mettre à je c'est exactement comme si on disait demain, Laval, en fait, c'est un héros français. Que tous les collabos, en fait, euh, c'était des héros français. Et qu'on les reverrait. Et qu'on chantait des louanges, justement, donc, euh, à Laval, à Dan, ou à Dalon, je ne sais pas qui. Euh. ouais mais Et en fait, De gaulle en fait, on n'en a rien à foutre, en fait. On dit, oh, De gaulle, euh, finalement, pauvre crétin, hein. il n'a pas compris comment les choses marchaient. Ça n'a aucun sens. Aucun pays ne reverra les traîtres, sauf les noirs. Aucun peuple ne reverra les traîtres, sauf les noirs. Oh « Non, non, mais il n'a pas trop collaboré. Ouais, il nous a quand même ramené des routes. » C'est ce qu'on est. Mais la réalité, c'est que si tu veux ta liberté, jamais on te la donne. Personne ne te donne ta liberté. C'est n'est inscrit dans l'histoire d'aucun peuple. Personne ne te donne ta liberté. Tu dois te battre pour l'avoir. Tout ce qui t'est donné, mon gars, c'est de la merde. Et on le sait parfaitement que toute notre histoire en fait, toute récente en fait, c'est que de la merde les 400 ans qui nous sont passés dessus, il y a un putain de travail psychologique, il y a un putain de travail historique qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir faire. Et malheureusement, je vous dis, ça ne va qu'en s'empirant. Donc je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir dans tout ça. Je ne sais pas si on va encore ici de en trouver, ne serait-ce que les ouvrages historiques, ne serait-ce que les, vous savez, les, les documents historiques pour pouvoir refaire, reconstruire, rebâtir véritablement notre histoire. Parce que tel qu'on est engagé les mecs, euh, on va finir réellement donc dans 1000 ans en fait par avoir des traîtres pour héros. Et c'est ce qu'on a toujours eu, des traîtres en fait pour héros, les gens qui ont vendu les leurs. Et c'est un culte que nous avons, et un... cet aveuglement il est collectif, il est en nous. Et on a du mal à s'en départir, on a toujours du mal à s'en départir. Hein? On nous a tout vendu, tous les faux héros. Mais ça marche dans tous les coups, hein. c'est comme euh, Gandhi. Il y a les mecs, euh, Gandhi il est sympa, Gandhi pour moi c'est de la merde. Quand on connaît tous les propos donc... Euh... Raciste, suis Gandhi, vous savez, Gandhi pour moi c'est c'est un type qui, lorsqu'il était en Afrique du Sud, il était avocat, et avait dans la communauté indienne en fait, vous savez les indiens ils sont dans leur histoires de caste là, donc le racisme il est imprégné en eux, ils sont naturellement racistes et crétins, et quand il était en, il était en Afrique du Sud en fait, jeune avocat évidemment il était pour ce système d'apartheid en fait, et il, il frayait justement avec les blancs, et il se considérait même comme blanc, oui il faisait partie de la coterie en Afrique du sud. Et ils trouvaient justement que les cafres, donc les nègres, justement, euh, devaient être à leur place. Ils ne devaient surtout pas être associés donc à eux, qui étaient évidemment de la race supérieure. Mais ça c'est propre à l'Inde. Hein. je veux dire, ils n'ont pas entendu, les indiens n'ont pas entendu, je ne sais pas, les nazis ou qui que ce soit pour, pour savoir que le racisme, c'était religion détachée. Hein, chez le système des castes, euh, ce n'est qu'une façon beaucoup plus élaborée justement de parler de racisme en fait. Hein. Ils sont bien plus élaborés dans ce genre de merde. Et même aujourd'hui, il y a des histoires absolument terribles qui viennent de ces pays d'Asie, euh, sur le racisme, sur des les, les Africains qui sont tués, donc, euh, qui sont lynchés donc, dans les rues, donc, dans ces pays. Donc, euh, tous ces pays de merde, hein, en fait, il euh, faut toujours s'en méfier. Et ce cher Gandhi, justement, lorsqu'il était en Afrique, ouais, il était du bon côté du Manche. Et puis, lorsqu'il est retourné en Inde, euh, il s'est rendu compte qu'en fait, non, en fait, même lui aussi, il était le cafre le en fait des Anglais. Et c'est là, subitement, il s'est rendu compte qu'il avait une conscience politique. Je méfie toujours de ces héros. Et méfiez-vous de toujours de tous ces gens qu'on habille comme ça, de ces parangons de vertu qu'on essaie de vous dresser, qu'on essaie d'ériger en face de vous comme des modèles de vertu. Parce que lorsque vous vous grattez un tout petit peu, vous rendez compte de ces gens, c'est des putains de merdeux en fait. C'est des courageux donc, les circonstances. Et c'est vrai que le courage, c'est parfois une question de circonstance. Et dans le cas de Gandhi, c'est exactement ça. Quand il était en Afrique, voilà. il était, il, était, il n'avait pas de problème avec la part-tête. Et quand, quand il s'est rendu compte qu'il était l'enculé, en fait, euh, dans son propre pays, et là, il s'est dit, tiens, c'est bon, on va, mettre le, on va mettre le pain, on va marcher dans la rue, on va faire la résistance avec les mots. Donc, pareil, tous ces gens, en fait, euh, toujours sont méfiés, toujours sont méfiés, et euh, se réveiller, se réveiller, réveiller nos consciences, réveiller notre culture, travailler justement à cesser de se faire enculer. Et l'exemple de l'Afrique du Sud, et je vous dis l'exemple de Nelson Mandela, est un exemple patent. Et je vous jure que ce mec n'est absolument pas un héros d'Afrique. C'est peut-être un héros plus blanc. Et sa nation arc-en-ciel, euh, euh, c'est du bullshit quoi. Nation arc-en-ciel, euh, nation d'enculé en fait. Et les enculés là de, de cette nation, en fait, c'est les Africains. C'est les Noirs. Parce que les Boers, eux, ou les descendants de Boers, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont très très bien. Hein. Ils ont toujours leur rente, ils ont toujours leur plantation. Ils ont toujours leur rente. Je crois c'est le rente, la monnaie donc sud-africaine. Ils ont toujours euh, toutes les mines. Ils ont tous les commerces. Évidemment on donne quelques arachides donc avec la discrimination positive à quelques noix, à quelques noix, en fait, enfants de l'élite, vous savez, parce que tout ça gangrène toujours avec le népotisme. Vous voyez, il faut toujours soigner en fait, la famille en fait, du contre-maître. Il faut toujours soigner donc.. Euh les, les sous-fifres nègres en fait Qui collaborent donc à ce système C'est pour ça que vous avez donc toutes ces lines aujourd'hui qui est un parti le corrompu Avec les dirigeants qui sont totalement corrompus Les Zuma et compagnie, les scandales qui n'en finissent plus C'est ça en fait Tout ça c'est du bullshit Mais lorsqu'on vous racontera l'histoire on combat de les C, de Mandela Ok De Mandela, de un gosse au modèle vous voyez? Félix Oubani le père hein? Aimé Césaire le poète Non non, bullshit Fais pas 50 ans en étant préféré, quoi Tu te bats pour la liberté de ton pays. Si tu es véritablement la résistance, ne vais pas t'asseoir en disant euh, machin truc. Mais bon, il a fini là où il est fini. Il a fini au Panthéon. C'est un modèle. Et malheureusement bah, pour les autres, euh, ils sont plus français ou ils ont été présents africains. Sinon eux-mêmes aussi, ils auraient fini euh, au Panthéon, je crois, pour service euh, rendu à la nation. Il y en a beaucoup qui devraient finir au Panthéon. C'est la place euh, qui leur est naturellement réservée. C'est pour ça qu'ils sont très très bien appréciés. Mais nous en tant qu'Africains, on devrait brûler toutes ces effigies, on devait gommer toute cette histoire, on devait recommencer de zéro. Je ne dis pas que les autres étaient meilleurs ou pas, je, je connais pas, je ne suis pas historien, mais je dis euh, toutes ces statues qu'on nous a vendues pendant des années ce ne sont que des merdes. Et donc euh, détachez-vous-en, euh, détachez euh, renseignez-vous, allez vous cultiver. Et euh, la dernière carotte qui est en train de nous arriver, c'est neuf seulement là. Je suis persuadé que ce mec c'est pas possible. C'est sans doute un héros pour les blancs, blancs d'Afrique du Sud, mais certainement pas un héros pour les noirs d'Afrique du Sud. Et qu'on ne vienne pas me dire que la commission va euh, vérité, réconciliation, c'était quelque chose qui, qui avait quelque importance que ce soit. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est quand même bizarre dans toutes ces histoires de, de, de, de, de l'indépendance. La France en fait s'est libérée et s'est battue, enfin s'est libérée, sans souci, c'est un autre débat. Mais euh, on va dire lorsqu'on fait de la, la révolution, en 1700, je ne sais pas combien là, hein? vous euh, faites la révolution il <rire> ouais. y a du sang, il y a de la révolution, il y a du changement okay. mais tout ce que nous de notre côté en fait nous faisons, non non, c'est pas bon nous en fait nos héros ce sont les gens qui ont su composer en fait avec euh, l'état en fait euh, colonisateur c'est ça nos héros, c'est ça qu'on nous a toujours vendu ceux qui ont toujours composé avec le système, c'est ceux qui ont toujours voulu inféoder donc, euh, euh, ou arrimer en fait leur nouveau pays n'est ce pas euh, à la France et donc c'est tout ce système en fait des néocolonisations qu'on appelle la France-Afrique et ça ne berne en fait que ceux qui vont être berner, le pense qu'il y a beaucoup d'Africains justement qui se laissent berner et qui se complaisent justement dans cet aveuglement ils s'y sentent bien et tout est fait pour qu'ils s'y sentent bien, pendant ce temps l'alarme est profond, et donc c'est à nous de nous réveiller et de sortir donc de ce culte en fait de gens médiocres, de vendus de traître à leur nation, de, de chèvres, de merde de contre-maîtres, de, voilà, de nègres de salon. à nous ressortir donc de ces considérations et de reprendre en fait le chemin en fait de la connaissance. Voilà, pour pouvoir distinguer donc les vrais et les faux. Et je peux vous dire qu'il y a des vrais là-dedans. Il y a beaucoup de vrais là-dedans. Malheureusement, notre histoire les a oubliés. Parce que tout a été fait et justement pas ces crétins. qu'on les oublie Mais, euh, on sait reconnaître le bien du mal. Voilà. Et un mec qui collabore, genre, avec l'ennemi, vous pouvez tourner ça comme vous voulez. Vous pouvez chanter ses louanges autant que vous souhaitez. Vous pouvez habiller, euh, entre guillemets, ses réussites factices comme vous le souhaitez. Vous pouvez le révéler et tout dire, dit tout ce que vous souhaitez euh, de lui. Une fois qu'il est mort, ça de peur pas, pas moi en fait un trait. Et nous, nous révélerons les traîtres. C'est pour ça que nous élevons des voleurs. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Ce sont nos modèles. Lorsque vos modèles sont tordus, bah, vos enfants sont aussi tordus. C'est comme ça. OK On transmet les, les valeurs. Qu'est-ce qu'on transmet comme va à nos enfants, lorsqu'on revêt, en fait des merdes. Il n'y a rien comme valeur à le transmettre. On n'a pas de héros, on a très peu de vrais héros. Et les héros ne sont même pas consacrés, ils ne sont même pas respectés. On a des souffis, on a des traîtres, et ce sont ces traîtres justement qui sont scientifiques. Et Nelson Mandela pour moi, c'est pas, je n'ai pas jusqu'à dire que c'est un traître parce que je n'ai pas, je peux pas soutenir une argumentation à ce que je dis. Mais je dis que son statut héroïque en fait est à remettre en cause. Et je dis juste, regardez les, les effets de l'après euh, Mandela, post Mandela. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud Qu'est-ce qui a changé en fait pour les Noirs d'Afrique Qu'est-ce qu'il a apporté réellement au noir d'Afrique du Sud une fois qu'il a été fait président parce que les titres, on adore son Afrique, on adore les titres. Président de la République. Ah là, il était bien, il était content. On nous vend cette belle histoire comme quoi il est sorti donc, de Rhode Island. Non, non, c'est Rhode Island c'est aux états unis de, Vous savez, la, la prison où il cassait les cailloux là. Et direct, il s'est retrouvé donc avec un costume. Et ensuite, il a fait la tradition, ils ont fait les élections démocratiques. Il est devenu président de l'Afrique du Sud. C'est un conte qu'il faut raconter aux enfants. On attend les livres d'histoire de vrais historiens. Et vont nous dire exactement ce qui s'est passé pendant donc, ces années. De 1981 à 1995, ce serait intéressant de connaître ce qui s'est passé donc pendant grosso modo, ce laps de temps en Afrique du Sud. Donc méfiez-vous de ces faux héros qu'on nous, qu nous, qu nous vend et, et voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. Le culte donc, du mensonge, le culte du, du mensonge historique, le culte des faux héros, ça doit définitivement donc, être éliminé donc de notre conscience. Et tant que moi d'aller me coucher, de retourner à la vie, je vous souhaite une excellente soirée.